Voilà, c'est bon, tout le monde est là Alors là, on va commencer la première euh, la première bûche, donc la bûche Douerta Donc je vous présente Maë, qui est euh, ouvrière chez moi cette année. Elle est chez les Compagnons du Devoir. Elle est aspirante, donc elle fait son tour de France. Alors, euh, donc là, on va faire la bûche euh, d'Ouerta Donc je vais commencer par le croustillant. Donc croustillant... Donc bien sûr, je vais pas faire toutes les recettes. Hein, je vais pas faire les biscuits, les machins. Je fais que les, les choses à base de chocolat. Donc là, c'est un croustillant. Donc j'ai fait fondre la Douerta. Donc la Douerta, vous avez goûté ce matin. Alors c'est un chocolat un petit peu acide hein, quand même. Hein, vous avez vu. Vous pouvez regoûter. N'hésitez pas. Hein, vous, euh, si vous voulez regoûter des chocolats dans la journée. Donc c'est un chocolat qui est un petit peu acidulé. Donc c'est intéressant parce qu'il est. Alors il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas les chocolats acidulés. Mais c'est intéressant parce que dans la gamme de l'opéra du coup ça fait vraiment quelque chose de très différent. Hein, il, est, il, est, il est acidulé, un peu côté agrumes, un peu citron. C'est pas mal, ça change, c'est intéressant. Ça fait vraiment quelque chose d'original. Donc là j'ai fait fondre ma couverture d'Ouerta, je vais rajouter mon beurre dedans. Donc là c'est une recette pour un demi-cadre. Pour un demi-cadre de bûche. 1,540-60. Donc je vais rajouter mon praliné noisette lisse opéra. Voilà, donc ça me fait une pâte un petit peu molle. Et je vais venir rajouter tout simplement mon petit crumble cacao. Donc crumble noisette cacao. Donc ça c'est important. Bon, vous êtes tous professionnels quand même hein, ici. Mais de bien faire sécher vos crumbles, bien les torréfier à, à basse température au four, que ce soit bien croustillant. Ça, je le repasse quelques petites secondes au micro-ondes. Hop. Donc, je vais rajouter mon crumble. Et une chose importante, de la couverture, euh, donc de, de la Duerta euh, hachée, enfin, que j'ai passé au, au robot coupe. Mais ça va me donner un bon croustillant dans le crumble. En fait, on va garder des morceaux de, de couverture euh, comme ça, un petit peu hachés. Et donc, ça va emmener beaucoup de croustillants dans le, dans le fond du gâteau. Voilà, donc je rajoute mon crumble. Donc, crumble réalisé avec le cacao poudre Opéra. Donc, vous savez qu'il y a deux cacao poudre. Il y a le 20-22. Donc, moi, j'utilise que celui-là, hein, parce qu'il est... Donc, 20-22, ou l'autre, c'est 10-15, je crois. Donc, c'est quoi la différence C'est le pourcentage de, de matière grasse qu'il y a à l'intérieur. Hein. Donc, c'est vrai que les cacaos assez enfin euh, sur, surtout le 2022 là il est euh, il est bien rouge hein, il est joli même pour des en décoration pour des truffes des choses comme ça il a une belle couleur en fait il a une belle couleur un tout petit peu rouge hein, qui est assez sympa voilà donc là je rajoute mon chocolat mixé donc c'est un croustillant qui s'étale super bien hein, même enfin euh, si vous faites en grosse production ça va bien et important, la fleur de sel. Donc il va emmener euh, bah, beaucoup dans la, dans la dégustation finale de la bûche. Hein, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste dans le croustillant. Mais quand on tombe sur un morceau de fleur de sel dans la bûche euh, totale, c'est vrai que c'est assez sympa. Donc ce croustillant, je vais le couler dans un cadre du coup 30-40. Ça va faire, je vais vous montrer, ça doit faire à peu près 3-4 mm. Donc là, je crois que ça doit faire dans les 450 grammes, vous devez avoir le total de la recette. Ça va faire 900 grammes, je crois qu'on met 960 grammes par plaque 40-60, non Voilà, vous voyez que ça s'étale assez bien. Donc ça, je vais juste le faire figer un petit peu en cellule et du temps je vais préparer ma petite ganache d'huerta que je vais juste simplement couler dessus. Donc là dans la bûche on va avoir euh, on va avoir donc les à peu près les 3-4 mm de croustillant. On va couler une ganache dessus qui va faire à peu près 5 mm mais qui va nous emmener beaucoup d'intensité dans la bûche parce que c'est une ganache noire simple. Donc il n'y en aura pas beaucoup, 5 mm mais ça va emmener beaucoup de puissance euh, cacao dans la bûche. Voilà. Alors la ganache, donc ganache toute simple, hein, c'est n'est pas une ganache pour, euh, pour bonbons chocolat. Donc là je ne cherche pas la, forcément la conservation, etc. Donc là c'est juste pour avoir une, une ganache quand même bien moelleuse pour la dégustation de la bûche. Alors, je ne sais pas comment vous vous organisez chez vous pour les, enfin, pour les faire vos cartes de Noël, en fait. Ben, nous, c'est vrai que... Bon, ça fait quand même... Je crois que c'est mon... On attaque le 20e Noël, là, quand même. Euh, donc, euh, on commence à être habitué un petit peu à, à ce que veulent les gens. Et euh, alors c'est vrai que les premières années, j'essayais je euh, de faire toujours une bûche un peu... Euh, un petit peu originale, disons, au niveau des parfums. Mais bon, on voit que... Euh, c'est pas ce qui marche le plus donc, euh, depuis, euh, bah, depuis toutes ces années. Donc, voilà. Je sais que les, les bûches chez nous, c'est vraiment les, les classiques entre guillemets, qui fonctionnent. Donc, il faut que ça plaise à tout le monde. Quoi. On ne peut pas se permettre de faire des, des petites bûches juste pour quatre personnes. Ouais. Il faut que ça plaise à tout le monde. Donc on fait des choses relativement simples. Donc cinq sortes de bûches. Je fais la bûche marron, qui c'est la numéro un. Je fais une bûche chocolat et justement, je change le chocolat tous les ans. Euh, C'est bien parce que l'Opéra ils il sortent euh, un chocolat quasiment tous les ans. Donc j'essaie de faire avec ce nouveau chocolat, je fais une bûche toute chocolat noir ou euh, chocolat vanille. Vous voyez que ce soit relativement simple. Après je fais une bûche pralinée agrumes, une bûche fruits rouges et la dernière euh, chocolat au lait. Alors j'en fais deux chocolats, une fruits rouge, une pralinée une marron. Et la dernière, donc ça va être. Euh, chocolat au lait, euh, un peu de citron vert, mais un peu euh, passion citron vert. Alors les glacés, on reste euh, assez classique aussi. Alors j'essaie de ne pas faire en glacé ce que je fais pour les autres bûches. Donc j'en fais une aussi qu'on fait depuis 20 ans, qui est euh, la numéro 1 des glacés, c'est vanille mandarine. Euh, rien d'exceptionnel, mais alors celle-là, c'est vrai que la mandarine, les gens, ils aiment beaucoup. Euh, pour Noël, c'est vrai que c'est un fruit d'hiver hein, par excellence. Et c'est frais, quoi. C'est ça qu'une bûche aux, aux agrumes, comme ça, c'est toujours frais en fin de repas. C'est sympa. Après, j'en fais une euh, framboise nougat. Donc, avec un nougat glacé, un sorbet framboise. Euh, Qu'est-ce que je fais aussi euh, Une exotique. Donc là, la euh, je la fais en, en glacé. Donc, je fais glace euh, noix de coco, sorbet mangue et sorbet ananas. Après, on fait un truc qui marche bien. C'est les ananas givrés. Euh, et ça, on a toujours fait ça. Donc, on prend des bons ananas avions, euh, des super ananas avions. En plus, c'est la, la saison, quoi, au mois de décembre. Donc, on les coupe en deux, on les vide. On fait le sorbet avec l'ananas. Et après, on les, remplit, euh, enfin, on les remplit à la palette. Et après, on les remplit à la poche, que ça fasse bien d'odule. C'est super bon. Suivant le nouveau chocolat de l'Opéra, on lance... Euh, on lance une bûche et j'essaie de jouer avec le, sur le menu, quoi, disons, en disant que c'est le nouveau chocolat de l'année qui est mis en avant, etc. Donc là, ma petite ganache pour, le, pour mettre sur le crumble. Et dès qu'il y a du chocolat, alors que ce soit un crémeux pour des, pour des éclairs, pour une tarte au chocolat, que ce soit une petite ganache. Parce que là, ça peut paraître lisse, mais bon, si on regarde vraiment de près, je ne sais pas si vous arrivez à zoomer. Ah non, il y a pas de truc. Euh, on, on voit qu'en fait, ce n'est pas super euh, émulsionné. Et là, on pourrait la couler comme ça, parce qu'elle est, est quasiment lisse. Mais le problème, c'est qu'à la dégustation, vu que l'eau et toute la matière grasse n'est pas liée, qu'est-ce qui va se passer ben, L'eau va congeler de son côté, donc ça va... les cristaux d'eau vont euh, exploser. Quoi. Et donc, à la, à, la, à la décongélation, à la dégustation, quand on va couper la bûche, on va avoir des, des petits, euh, vous voyez, les, les petites cassures, là, des, des cristaux d'eau. Donc, pour avoir quelque chose de bien lié, et quand on coupe euh, à la dégustation, ou quand on coupe pour, pour glacer nos gâteaux, etc., euh, si tout est bien émulsionné, on va avoir une, une coupe bien nette et bien lisse. Donc c'est important de toujours bien mixer tout ce qui est à base de, de chocolat. Donc euh, les petites ganaches comme ça, même pour la pâte. Et là, si tu peux me passer le petit cadre hein, que tu as mis au congèle avec le crumble. Ça, je vais le couler sur mon crumble. Voilà. Donc, dessus, je vais mettre mon biscuit épais au chocolat. Donc, c'est le, le premier biscuit que vous avez. Je ne sais pas comment j'ai appelé ça, biscuit cake, un truc comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le premier insert. Donc, ça va être la base du gâteau. Et là, on va attaquer la mousse chocolat pâte à bombe. Donc, je vais tout mettre au bain-marie. Donc, je mets mon eau, mon sucre, mes jaunes. Et les oeufs. Ok. Voilà. Je vais chauffer à 65 degrés. Donc je préparais mes moules à bûches. Donc ça, on compte pour un. Cinq personnes à peu près On a deux tailles Ok Voilà, donc ça, c'est ma base pour la mousse pâte à bombe. Donc là, c'est à 50 degrés. Je vais le chauffer un tout petit peu plus, qu'on soit à 55 par là. Donc là, je vais mettre mes petits, mes petits inserts donc avec le croustillant, la ganache et le biscuit. Voilà, la pâte à bombe est presque bonne. Elle arrive à 35 degrés. Là, je vais commencer à faire le mélange avec la crème fouettée. Et on va mettre la pâte à bombe ça va être tendu pour le cul de ça Voilà. donc là je vais ensuite poser mes inserts crème vanille Surtout bien appuyé pour, pour les bulles d'air. Et voilà. Donc là, je vais finir en mousse chocolat. Même qu'on va pouvoir vous faire des petites verrines comme ça pour déguster. Voilà, donc ça on va mettre ça en cellule. Donc voilà pour la première. Donc là on va faire la bûche euh, Del cacahuète. Donc on va commencer par la crème mousseline euh, Del Alors c'est une crème mousseline euh, classique. Enfin, c'est une crème pâtissière montée au beurre et tout, mais elle passe très très bien en congélation, hein, oui, bien sûr. La, entre la duerta et la Del Alors la, la duerta, donc c'est Saint-Domingue, elle est un petit peu acide, un petit peu acidulée, avec des goûts, des, des notes un peu euh, agrumes. Et la Del la, la, oui, Del euh, La Deltora, elle est un peu plus chaude. Très, moi j'aime bien. C'est une de mes préférées. Jusqu'à présent, ma préférée, c'était. Enfin, euh, ma préférée. J'en ai beaucoup de préférées, mais la Carupano. Je sais que j'aime beaucoup la Carupano parce qu'elle est bien équilibrée. En fait, elle est. Euh, elle va bien avec tout, pour l'enrobage, le, pour, pour des ganaches, pour euh, des décors. Elle n'est euh, elle pas trop amère, pas trop acide. C'est vrai qu'elle est bien équilibrée, elle est parfaite. Mais la, la Deltora est très très bonne euh, également. Et euh, elle est bien équilibrée aussi. Elle est bien cacaotée et elle n'a pas trop d'amertume. Elle est bien... Cac... Enfin, une grande longueur en bouche euh, chocolat. Elle est vraiment très bien. Ah oui, celle que j'adore aussi, c'est les... Les Secantia, hein, la Guatemala, et, enfin, la et Vibrato, c'est vrai que ça c'est très très bon. Donc ça c'est des chocolats qui sont bons en fait en tablette, en ganache nature. Enfin, c'est des chocolats pour moi qui doivent être nature en fait. en euh, bûche au chocolat ou un éclair, un éclair Altapaz ou, ou, euh, ou un bonbon chocolat d'origine. Euh... Après, ce qui est pas mal aussi euh, chez Opéra, c'est les pâtes de cacao. Mais ça, on le verra euh, tout à l'heure pour les, le, les confiseries. Euh, c'est vrai que les pâtes de cacao, c'est vrai qu'on n'a pas, pas l'habitude de vraiment s'en servir, des pâtes de cacao, pour, euh, pour, pour de la pâtisserie, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que de plus en plus, alors moi, je fais quelques mousses chocolat, ça permet de, bah de booster un petit peu le goût encore. Bon, L'inconvénient, le, le, c'est que ça rajoute beaucoup de beurre de cacao. Mais c'est bien pour... Euh, moi, je fais beaucoup de tablettes aussi. Euh. 80 90, euh, ouais, 80, 90, 100%. Donc c'est un mélange en fait avec du 70 et du 100, et de la pâte de cacao pour arriver à des, des pourcentages 80, 90, etc. 95, faites tout ce que vous voulez après. Et c'est vrai qu'on a une grosse vente de ça, ça, ça fonctionne bien quoi. Alors, donc là, crème pâtissière classique. Donc j'ai gardé la mangue de chez Ravi Fruit. Et tout le reste, je suis, je suis passé chez Capruit. Alors là c'est une, une mousseline, donc j'ai voulu mettre en avant le, le deltora. Mais ça c'est un produit voyez, qui irait bien avec une 62. Alors, ils l'ont pas sorti en... Vous voyez les 62 comme je vous ai expliqué ce matin, où il y a plus de force cacao et, euh, et moins de beurre de cacao. Pour une mousseline comme ça, euh, ça serait parfait quoi, en fait. Voilà. Donc là je vais rajouter ma deltora. Voilà. Alors du temps que ma mousseline refroidisse, je vais faire la pâte d'amande. Donc là, pâte d'amande chocolat, mais on peut très bien s'en servir pour faire une pâte d'amande euh, nature. Hein. Nature, ou pâte d'amande pistache, pâte d'amande à la noisette. Je vais vous expliquer. Donc c'est assez simple, hein, la pâte d'amande. Donc ça, c'est une pâte d'amande, 60% d'amande, donc c'est plus une pâte d'amande confiseur. Mais bon, on arrive à faire du... on peut faire du modelage avec aussi, hein. Alors, je, pour ma pâte d'amande, je pars d'amande en poudre fine parce que j'ai pas de broyeuse, en fait. Et sans broyeuse, on n'arrive pas à avoir une pâte d'amande ultra lisse. Donc c'est vrai qu'avec une poudre d'amande fine, on arrive à avoir quelque chose de, de bien. Voilà. Donc je porte juste à ébullition le, le sirop, eau, sucre, glucose, sucre inverti. Je vais verser sur mes amandes et donc je vais pasteuriser la pâte d'amande, qu'elle arrive à peu près à, à 83 degrés. Donc ça, pour une quantité comme ça, ça va prendre à peu près 7 minutes. Okay et quand elle sera prête, je vais mettre ma pâte de cacao dedans. Okay donc je, Pour tout ce qui est confiserie comme le nougat, les caramels au chocolat, etc. On va mettre de la pâte de cacao parce qu'on va, on va emmener beaucoup de goût et, euh, et pas de sucre. Hein, parce que c'est déjà des produits sucrés, forcément, tout ce qui est confiserie. Donc si on mettait de la couverture à 70, ben, on, on ramènerait encore du sucre. Donc aucun intérêt. Moi, je porte juste à ébullition, j'attends que ça débule. Enfin, et voilà. Ok, donc je laisse tourner quelques secondes. Je corne un peu parce que forcément ça sera allé sur les bords. On Hop je vais faire le petit croustillant cacahuète. Donc ça c'est le petit... On va revenir sur la deuxième bûche. Donc, la crème mousseline est quasiment bonne. Donc on va partir avec le croustillant euh... cacahuète. Donc ça c'est tout simple comme l'autre. C'était juste pour vous parler un petit peu de la Tanea 43. Donc Tanea 43 c'est un chocolat au lait euh, pure plantation. Donc, comme je vous, je vous en ai un peu parlé ce matin, c'est le chocolat au lait avec plus de masse de cacao, vous savez, avec euh, à peu près 8% de masse de cacao. Donc, un chocolat au lait assez euh, cacaoté. Donc, euh, voilà, c'est sympa, c'est original, quoi. C'est pas très sucré, c'est bien. Donc, là, croustillant classique comme tout à l'heure. Je mélange ma couverture lactée, donc Tanea 43, avec mon beurre de cacao. Je vais mélanger avec mon praliné cacahuète. Et là je mets mon crumble, donc la crumble amande classique, et feuilletine. Voilà, donc ça je vais le couler pareil sur une demi-plaque, donc là pour voir si la, la pâte d'amande est bonne, il reste une minute, Là, je sais qu'elle n'est pas bonne, mais euh, on voit la texture. Bon, sinon, pour voir si c'est bon, on prend une, une petite boule en fait. Elle n'est pas trop mal, mais il manque un tout petit peu. C'est la petite minute là qui manque. Donc, après, normalement, on doit arriver à, à faire une, bonne, une belle boule. Bon, là, elle est un tout petit peu souple. Je ne vais pas regarder la température. Ouais, je suis à 81, donc je ne suis pas très mal. Il me manque juste une petite minute et ce sera parfait. Alors là, ça va être bon. Oh, J'ai mis à moitié, donc à 2000 tours minutes. Là, je vais mettre ma pâte de cacao. donc Pas besoin de la faire fondre, parce que c'est déjà à 80 degrés. Donc ça va fondre tout seul. Là, je vais mettre doucement, pour que ça se mélange tranquillement. Voilà. Donc, ça, ça va être le fond de ma bûche cacahuète. Donc, là, je, je rajoute pas de fleurs de sel parce que dans les cacahuètes elles sont déjà salées. Hop. Donc, attention la pâte d'amande quand vous la débarrassez, de ne pas la débarrasser en masse en fait, euh, ne la mettez pas en seau parce que c'est tellement chaud, donc là c'est à plus de 80 degrés, qu'elle va continuer à cuire et donc elle peut euh, caraméliser en fait euh, en son centre. Si vous faites une pâte d'amande blanche, si vous la laissez en masse, donc le temps que ça descende la température au centre du seau par exemple, donc elle va, elle va, elle va devenir un peu orange, vous voyez, elle, peut, elle va un peu caraméliser. Voilà, vous pouvez étaler à, je sais pas, à 3 cm, faire des, des petits blocs de 2-3 cm d'épaisseur, mais pas plus, pour que ça refroidisse assez vite. Et surtout, pensez bien à la, alors la filmer ou mettre une feuille sulfurisée par-dessus, par exemple. Sinon, ça va, ça va croûter très très vite. Voilà. Donc là, on va la laisser refroidir et on fera des petites confiseries après. Donc procédé classique hein, d'une crème mousseline qu'on va faire foisonner au batteur. Bah, il ne faut, voilà, faut pas que la crème soit trop froide. Euh, il faut, faut qu'à la fin, là, on arrive à à peu près 22%, euh, 22%, 22 dans les 22, 23 degrés, un truc comme ça. Si c'est trop froid, la crème va être un petit, un petit peu dure et ça risque de, de se séparer. Si c'est trop chaud, elle va être un peu mollassonne. On est quasiment bon, je chauffe juste un tout petit peu. Voilà, parfait. Donc à la fin, je vais mettre. Alors il y a marqué praliné cacahuète, mais en fait, c'est du praliné cacahuète, mais que j'ai juste à peine mixé. Vous voyez, c'est des briseurs de noisettes caramélisées. De cacahuètes caramélisées. Ok. Je vais le pocher dans mes bûches. Du temps. Maë Elle va faire la bavaroise cacahuète. Donc c'est juste une simple crème anglaise à ah, cacahuète. Crème, ça. Ah, okay. ok. Donc lait avec le praliné cacahuète, la fleur de sel, la pâte de vanille. À côté tu blanchis tes jaunes, ton sucre, ta poudre la crème. Et tu fais c'est une petite crème pâtissière en fait. Crème pâtissière, à la fin la masse gélatine, on va faire refroidir et après on mettra la crème fouettée. Je vais poser mon petit croustillant cacahuète avec le biscuit chocolat, le biscuit chocolat fin, donc au fond, praliné au fond, enfin croustillant au fond. Je vais venir déposer un petit peu donc de crème mousseline del Voilà donc sur la mousseline je vais déposer mon petit caramel vanille avec le biscuit fin au chocolat. Donc ça c'est un caramel vanille, euh, je me sers pour beaucoup de, de choses. Garnir les macarons, garnir les, les cakes, euh, le vendre en pot euh, à tartiner au magasin. Alors en fait euh, de la pâte de vanille maison, euh, moi j'achète de la vanille en poudre en fait. Et je fais une pâte avec du sorbitol liquide. Et, euh, ça, et donc je fais un kilo de vanille avec 2 kg de sorbitol liquide donc ça me donne une masse de 3 kg donc mixé et c'est vrai qu'on gagne du temps en prod en fait parce qu'on pèse à la petite cuillère ça, ça évite de gratter des gousses de vanille le, le crème vanille par exemple de l'autre bûche ça on fait avec la de la gousse voilà sinon le reste on fait tout avec de la pâte Alors, nougat chocolat, donc l'eau, le sucre et le glucose, donc il faut prendre du bon miel déjà, première chose, après faut il faut qu'il ait une bonne texture, c'est-à-dire pas trop dur, pas trop mou, hein. après ça dépend le, les goûts de vos clients aussi, il hein. y, y en a quand même le nougat blanc dur. Euh, bon, nous, je sais que. Bon, parce qu'en Provence, c'est une grosse tradition de nougat quand même. Hein. Donc, on vend beaucoup de nougat l'hiver, enfin pour Noël quoi. Donc, les gens aiment bien le nougat. Euh, euh, voilà, euh, pas trop mou, pas trop dur, vous voyez, qui se, qui se tord, qui ne qui casse pas les dents, qui soit. Donc, celui-là, moi, c'est une, une recette que je, je, fuis, je fais depuis des années. C'est vrai qu'il. Qu qui est assez simple, qui est très bonne. C'est vrai que des nougats, alors des méthodes, il y en a plein. Des recettes, autant. Donc là, je vais cuire le sucre, l'eau et le glucose à 170 degrés. Quand ce sera à 170 degrés, je vais décuire avec mon miel. Je vais décuire avec mon miel, mais le miel, je vais le faire bien chauffer au micro-ondes. Pour pas qu'il y ait un choc thermique et que ça ne me fasse pas bloquer le... 165, 170. Bah, dis, dis, non. Disons que pour le blanc, je cuis à, à 165. Enfin 160, 165. Pour pas qu'il prenne trop de couleur, le sucre. Le, le noir, enfin le chocolat, comme ça, on peut se permettre de cuire un tout petit peu plus. Parce que même s'il est jaune, un peu le sucre, ça ne se verra pas dans le nougat, et ça permet de gagner du temps au desséchage en fait, parce que il bah, y a encore de l'eau qui va s'évaporer. Mais bah, bon, rester sur 165 c'est bien. Ok, donc là, toujours pareil, pâte de cacao, pour, euh, parce que c'est un produit très sucré. Ok, donc, fruits secs, euh, torréfiés, euh, les blancs, le sucre. Les pistaches, par contre, je ne les fais pas torréfiés, je les fais juste un peu sécher. Je les passe au four, mais euh, une dizaine de minutes, juste pour enlever un peu l'humidité, mais qu'elles restent bien vertes. Donc je vais mettre les blancs à monter. Donc là, on va être bon pour le sucre. Voilà, donc mon sucre est bon. J'arrête, j'attends que ça. je mette mon miel, donc tout doucement, le miel chaud, hein. Donc là, je fais bien monter au fouet et ensuite je vais enlever le fouet, je vais mettre la feuille. Parce qu'après, ça va être très dur. Et euh, bon, là, à la limite, sur celui-là, il est costaud le fouet. Hein. Sur le cooking chef, là. Et après, Maë, ça sera à toi de jouer. Dessécher. Quand il est bien monté, là. Hop. Donc là après on va le dessécher, mais on va le faire tourner comme ça en première vitesse, pas trop vite, sinon il va, se, il va y avoir trop d'air dedans et ça va nous faire un nougat plein de bulles d'air en fait un peu un peu cassant, un peu sableux. Donc nous on veut un nougat dense. Donc trois quarts d'heure. Hein non non un quart d'heure. Tu as vu la poudrette de sucre glace Ok. Ah super, merci. Donc je vais étaler ma pâte d'amande pour pour détailler des petites confiseries à 8 mm. Okay. Donc je vais découper des petits euh, des petits lubecs là, vous savez D, -E -D Y... Point .DE, ils vendent plein de matériel pour la chocolaterie. Donc ça, on va le laisser sécher jusqu'à demain. Demain, on va les passer au four pour les faire griller. Donc juste griller le tour de la pâte d'amande, c'est que ce soit un peu caramélisé et que le, le cœur reste bien moelleux. Et après on les garnira de, de pâte à tartiner chocolat. Après ça se garnit avec tout ce qu'on veut, de la confiture. De... Donc en fait c'est facile. Tu prends comme ça, t'appuies là jusqu'au bout, hop. Après tu le prends par dessous et t'appuies sur les petits euh, loquets. Voilà. Alors, le réglisse, c'est à base de. Ben, comme vous avez la recette sur les paquets d'aribos. Donc, euh, fécule de pommes de terre, farine, gélatine, sucre, euh, sucre de réglisse, la, la masse du réglisse. Et voilà. Un peu de pastis, un peu de sel. Voilà. Oui, il y a un peu d'anis. Bon, après, moi j'ai mis du pastis, mais euh, je pense qu'ils mettent de l'arôme anis. Mais ça donne, avec le réglisse, ça donne un, un bon goût. Mais je crois que sur les rouleaux de réglisse, ils mettent de, de l'anis aussi. Hein. Voilà, donc là, mon nougat, il est pas mal. Ça me fait une bonne euh, une boule un peu ferme, pas trop dure. Voilà, donc là, je vais verser ma pâte de cacao fondue hein, ce coup-ci. Mais bon même logiquement avec ce petit batteur là vu qu'il cuit ça doit pouvoir dessécher hein. après il y a des y a des batteurs, des batteuses à nougat avec un bain d'huile à l'intérieur. Enfin ça fait des, des doubles parois comme sur un Stéphane, sauf que ça chauffe. Et euh, les, les gros faiseurs de nougat, ils ont des.. des, des, des enfin, ça fait des batteurs, des batteurs à nougat, quoi, mais avec des chauffant avec des bains d'huile, ah, c'est compliqué. Si, après, il y, y a des nougats qui se font sans desséchage, etc. Le problème, c'est qu'il y a un peu plus de, de rajout de, de matière sèche, comme du sucre glace, on peut rajouter du sucre glace, par exemple, au lieu de dessécher pour... Hein De ah, Peut-être, pour ajouter de la matière sèche. Pourquoi pas le problème, c'est qu'après, on a une texture qui n'est pas, pas la même. Ça fait un peu plus, euh, un peu plus sableux comme nougat. Parce qu'on va rajouter beaucoup de matière sèche pour éviter le desséchage. Alors les fruits secs, on peut les rajouter comme ça sur un silpat par exemple. Ou on peut les mettre au batteur. Donc si on les met au batteur, attention, on fait tourner juste quelques secondes pour ne pas tout écraser. Alors là, vous allez voir que ce nougat, il est très riche en fruits secs. Okay. il est même poussé à l'extrême. Je pense qu'on ne peut pas mettre plus de fruits secs que ça. Bon, l'avantage c'est que c'est très bon, c'est très joli, mais bon, c'est un peu plus cher que les, que les autres. Après, euh, voilà. Après, vous savez que vous pouvez réduire en fruits secs. Il hein. n'y a, a pas vraiment de, de règles minimum, quoi. Disons. Du être de cacao, par exemple. Du de cacao, des oranges confites. Alors les oranges confites, le problème des fruits confits, il faut qu'ils soient bien secs quand même. Alors c'est pour ça que quand on fait du nougat, c'est bien de faire en grosse quantité. quoi. Euh, parce que là, vu le temps qu'on perd pour faire euh, un petit kitchen head, il vaut mieux faire une grosse cuve de, de 40 litres. Enfin, faire une grosse quantité, quoi. faire au moins deux cadres, 40-60, vous voyez. Parce que vu le temps qu'on perd à dessécher, si on fait une grosse venue, c'est rentable. Voilà, du temps, Maëlle va vous faire le caramel à tartiner. Donc on a fait un caramel caramel chocolat, c'est un, un peu texture euh, confiture de chocolat, vous verrez, c'est assez sympa. C'est pas vraiment texture pâte à tartiner. Comme ça, je préfère le faire ce soir. Comme ça, vous pourrez le goûter demain matin avec les, les bonnes viennoiseries de, du, du traiteur. Donc, avec la même recette, on fait un noir, un lait. Okay c'est la même recette. Comme ça, c'est simple. Donc là, j'ai fait pâte de cacao. Pâte de cacao pour le noir. Alors, on peut mettre des noisettes ou pas. Dans le lait, on va mettre des noisettes. Dans le noir, on va le laisser comme ça. Euh, c'est bon comme ça le, le truc noir après on pourrait peut-être j'ai jamais essayé mais peut-être mettre des, du gruet de cacao je pense que ça peut être sympa après il faut voir si ça plaît parce que c'est vrai que ce genre de produit bon maintenant ça se vend quand même de plus en plus tout ce qui est pâte à tartiner il faut voir si avec du grouet ça plairait un peu aux enfants etc je sais pas avec les noisettes ça c'est sûr que c'est un carton quoi. c'est très bon En plus, vous allez voir la texture est, est très sympa donc le nougage le travaille comme ça pour bien euh, mélanger les fruits secs et qu'il soit il ait une belle couleur bien homogène. Après c'est joli aussi le nougat chocolat marbré, vous savez, pas trop mélangé. C'est joli aussi euh, l'effet marbré. Mais là en l'occurrence je veux donner un effet euh, uniforme. Donc je vais bien le mélanger. Voilà. Donc là ce, qu ce que je voudrais faire c'est des petits cubes, des petits cubes pour enrober partiellement. Donc je vais les étaler à 3 cm de haut. Okay. Comme ça, je vais faire des barres de 3 cm, après découper en 1,5, ça va me faire des petits cubes pour, pour enrober, pour la dégustation. Quand je veux faire des grandes barres, parce que nous, c'est vrai qu'on vend plus de grandes barres, c'est un peu la tradition en Provence, des barres de 100 g de nougat. Donc là, je vais faire des barres de, enfin, des cadres de 4,5 et je fais des bandes de 18. Donc dans un cadre, je fais 3 bandes de 18 et après, découper à 1 cm, ça donne 100 g. La confiserie, c'est beaucoup de, de ressenti. Donc là, euh, d'expérience, quoi disons. Donc là, j'ai pris un peu de, de pâte de nougat, j'ai mis dans de l'eau glacée pour voir la texture qu'il qui, qui, qui va avoir une fois qu'il sera dur. Et là, donc on sent que une, une, ça doit faire une boule un peu dure, enfin pas trop dure, mais vous voyez, faut il faut qu'il ait la bonne texture. Même quand on parlait tout à l'heure, des fois quand on fait des ganaches aux fruits, on fait évaporer l'eau du fruit, si vous voulez faire une ganache framboise ou passion. Enfin passion non, mais je veux dire des ganaches qui n'ont pas trop de goût comme l'abricot ou la, la framboise. Le... Donc on peut faire évaporer un tiers ou la moitié de la purée de fruits pour garder que le goût en fait. Et l'eau, on s'en fout dans la ganache. Donc l'eau, on l'enlève. Voilà. Donc ça, je vais le cuire à 107. Et du temps, je vais faire la mousse cacahuète et après c'est bon. un petit pastis là et c'est bon on y est avec les cacahuètes et tout donc là je vais prendre mes bûches euh Donc, pâte de noisette, opéra. Euh, Celle-là, elle est vraiment très bonne. pur piémont. Ok, donc ça, je vais le diviser en deux. Donc, c'est la recette pour les deux couvertures, en fait. Donc, toujours dans ce genre de produit, faire une bonne. bien émulsionnée. Il y a quand même beaucoup de matière grasse. Voilà, la texture est bien lisse, bien brillante. Ça a l'air pas mal. En plus, je l'ai fait à l'œil, hein, sans thermomètre. Parce que... Donc, ça, on goûtera ça demain matin au petit-déj. Hein. Donc, c'est bon pour ce soir Ok